Salut, est-ce que vous voulez savoir est quel est le meilleur chocolat On va tester ça tout de suite. First, Premièrement, nous avons nous ici le chocolat d'une compagnie rivale. Comme vous pouvez le voir, Jacky, il est sans saveur et cancérigène. Tiens-moi ça, nous allons tester sa résistance aux balles. Évidemment, ça il explose. No, Maintenant, nous avons notre chocolat Golden Coast. Golden Coast. Maintenant nous pouvons voir le plus appétissant, le plus goûteux, le meilleur chocolat. C'est parti. Vous voyez, il n'a pas cassé. Chocolat Golden Coast est dur, mais il fond dans la bouche. Golden Coast Company a réussi à créer ce merveilleux et authentique chocolat après des années de recherche. Et il n'est pas fait avec ces putains d'OGM, mais avec des bons produits, de producteurs amoureux de leurs plantes. Alors si vous avez un petit creux, n'attendez plus Mangez Golden, Golden Coast. Coast Golden Coast Strong, but sweet.